C'est Winman, content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC. On parle ici de la variété Saphir Scout de la marque Panache. Toujours un plaisir, je voulais remercier les fidèles abonnés d'être toujours présents aux vidéos SQDC, Pouce, commentaire, toujours apprécié. Panache, ça vient de, du fournisseur Neptune Solutions Bien-Être. Oui, Neptune Solution Bien-être, c'est le nom du fournisseur, donc peut-être travailler le marketing ici parce que c'est... Neptune Solution Bien-être. Deux produits seulement euh, à la SQDC de Panache, présentement... Un seul, et c'est le Saphir Scout. Je me rappelle pas de l'autre variété qui était disponible il y a deux semaines. Euh, présentement, il y a seulement le Saphir Scout. Et c'est celui-là qui m'intéressait le plus, même si je ne connais pas le Saphir Scout. Pourquoi celui-là m'intéressait plus? Ben, j'ai été m'informer euh, quelles étaient les deux plantes qui ont été utilisées pour obtenir le Saphir Scout. Réponse? Girl Scout Cookies croisés avec True OG. C'est quoi le TRUE OG? Mais c'est tout simplement un phénotype de OG Kush. 32$ et 40$ sous taxes comprises. On peut toujours payer en votre 30$ à la SQDC. Euh, c'est cher. La vie est chère, l'essence est chère, les loyers sont dispendieux. Donc, on est capable de trouver du cannabis à la SQDC entre 25 et 30 dollars de qualité. C'est sûr que si le goût vous importe peu, vous mettez du tabac dans votre joint et que la seule chose que vous voulez, c'est un buzz, allez-y avec le cannabis à 20 dollars. Le cannabis de 20 dollars, a du THC, donc ça peut combler... Ça peut combler beaucoup, beaucoup euh, le besoin de certains euh, abonnés. Saphir Scout, quelles sont les terpènes qui sont à l'intérieur? Caryophyllène. Est-ce que c'est euh, un caryophyllène agréable? C'est un caryophyllène désagréable, souvent associé euh, aux épices. Euh, caryophyllène, on en retrouve pratiquement partout. Au début de la légalisation, je boudais le cariophyllène, mais on en retrouve maintenant dans mon cannabis préféré et dans plusieurs de mes cannabis préférés. Deuxième terpène euh, dominante, limonène. Limonène, souvent associée aux agrumes. Citron, orange et aussi le diesel. Quand la limonène, c'est la terpène dominante, souvent, souvent, euh, le cannabis va donner un petit un petit buzz énergétique. Quand la limonène là, est la terpène dominante, là, souvent, souvent, là, c'est plus sativa. Troisième terpène, on a, on a retrouvé du linalol dans le slap de Nogs. Linalol, euh, petit goût de lavande, petit goût euh, lila. Pas ma terpène préférée. La raison pourquoi j'aime le Nogs, c'est le diesel qui est mélangé avec le linalol. Euh, mais c'est vraiment pas ma terpène préférée, le linalol, euh, loin de là. Mes terpènes préférées, c'est vraiment limonène, myrcène, farnesène. Et des fois je me demande si cariofilène j'aime pas ça tant que ça, tu sais. Donc cariofilène, limonène, linalol, quatrième terpène, humulène, humulène souvent associé au houblon, on le retrouve ça dans le houblon et certaines études euh, disent que le l'humulène pourrait couper l'appétit. Donc ça serait avoir et anti-inflammatoire. Donc humulène plusieurs caractéristiques bénéfiques. Et ensuite, on a après l'humulène, on a terpinéol. terpinéole on retrouve ça dans les fleurs du fruit la lime. La lime verte. Donc on retrouve euh, terpinéole dans les fleurs de lime. On retrouve aussi euh, le mon Dieu, je la misère. Mon Dieu, je la misère. On retrouve aussi le terpinéol dans l'eucalyptus et le, le, le, le, le pain. Pas le pain bon, pour le, le pain de boulanger, mais plus le l'arbre, le, le, l'arbre-pain. anti antitumeurs, sédatifs, anti inflammatoire beaucoup, beaucoup de bénéfiques point bénéfique pour le terpinéol. Donc, euh, si on mélange toutes ces terpènes-là, ça nous donnerait un goût terreux, fruité, épicé. Terreux, fruité, j'espère pas trop fruité. Euh, épicé, ça peut être large. Euh, j'ai fait quelques recherches pour savoir euh, où est-ce que ça sortait, ça, le Sapphire Scout. Si j'ai bien compris, c'est Humboldt Seeds Organization qui a créé ça en Californie. Donc, euh, si j'ai bien compris, Humboldt, c'est eux qui ont créé le Vanilla Frost, utilisé par Endo à la SQDC, et aussi le Purple Majesty. Purple Majesty... Hmm, Qu'est-ce que Comment ça se dit? Comment ça se dit? Purple Mountain Majesty. Donc, euh, si je comprends bien, Endo à la SQDC a été chercher ses graines de cannabis chez... Le fournisseur Humboldt. Donc ici, là, euh, le Saphir Scout, 22.1% de THC. Possibilité d'avoir entre 20 et 25 hybrides à dominance Indica. Donc ça pourrait nous donner là, un petit buzz... Euh, qui relaxe, qui relaxe. Donc, j'ouvre ça immédiatement. J'ai... Quand on pense à ça, là, c'est un contenant un peu comme euh, tribal. Les fameuses cannes de ton. Mmh. J'en ai pas beaucoup entendu parler. Je en n'ai pas beaucoup entendu parler. J'ai hâte de voir la qualité. On ouvre ça immédiatement. C'est plus jaune. C'est vraiment euh, jaune. Pâle. Le vert est très pâle. Un petit goût qu'on va aimer. Avec un petit goût qu'on va pas aimer. Donc... Euh un petit look euh, je vais vous montrer ça immédiatement un petit look euh, clair pâle jaune je vous montre ça immédiatement all right on est avec le saphir scout pour la ronde présentement euh, c'est pas un wow et c'est pas euh, dégueulasse il va falloir les grainer, le fumer. Euh... Il y a du tricône. Est-ce que ça pourrait être 26, 27 dollars? Je pense que oui. On commence à connaître le cannabis à l'SQDC. Tribal, San Rafael, Broken Coast. Différents prix. On commence à reconnaître la qualité. On commence à être des pros, là. Alright, gang, c'est le temps d'en rouler un. Alright, gang, on est de retour. Donc, n'oubliez pas d'aller sur mon Instagram pour aller voir euh, photos de plus près. Elle est aussi. Voir mes stories sur mon Instagram pour pouvoir voter pour choisir la prochaine vidéo. Donc, on égraine ça. Saphir Scout, 32,40$. Euh, aucune raison, aucune raison d'être 32,40$. Euh, à moins d'un buzz exceptionnel. J'aime bien, il n'y a pas de pochette d'humidité. Donc, euh, j'aime beaucoup ça. Total de terpènes, 1.53. Et euh, sur le contenant ici, on voit les terpènes. Croyez-le ou non, ce sont les mêmes que sur le site de la Donc, euh, on est chanceux. 1.53 de terpènes. Peut-être un peu faible. Tabarouette, ouais, on dirait quasiment du NOGS. On ne ressemble pas du tout, du tout, du tout au Slap. Des tendances, là, euh, Diesel, linalol qui me fait penser un peu au Slap. Slap, c'est 153$ pour 28 grammes. Ça revient à 19$. 19$ pour euh, le 3.5$. Oh, il est un petit peu gros. Parfait. All right. On allume ça. <coughs> Santé à tous. T'as bah ouais, tu as c'est que Il est fort, il est fort, il est fort pour euh, 22 c'est un bon 22 je trouve qu'il ressemble un peu au Power au, au euh, Slap. Le Power Sherb, j'ai fumé euh, 2, 3.5. Et puis, il faudrait peut-être que <coughs> j'en fume un autre, mais euh, je trouve qu'il y avait quand même une ressemblance entre le Power Sherb et le Slap. C'est le goût du diesel. Ensuite de ça, euh, le slap est un peu plus linalol. Le Power Sherb c'est un peu plus cariophilène. Tandis que lui, ici, c'est un peu de diesel, un peu de linalol, un peu de cariophilène. Tabard, ouais, je trouve qu'il ressemble au slap. 32,40$, euh, ça sert à rien d'acheter ça, c'est trop dispendieux. Juste regarder l'ordre exact. Des terpènes. Du Nogs Slap. Je me demande si c'est... C'est similaire. Je sais que c'est similaire. Mais pour la qualité du buzz, euh, c'est fort. C'est bon, je trouve. Pas pire. Caryophyllène, limonène, linalol. Caryophyllène, limonène, linalol. Les deux dernières terpènes, terpènes sont différents. Euh, les deux ont humulène, mais euh, le slap, il y a myrcène. Tandis que le sapphire scout, il n'y a pas myrcène, il y a terpinéole. C'est un peu un slap en moins bon. Je suis en train de fumer ça à la planche, le slap. Je l'ai transféré parce que c'est plus facile à ouvrir le contenant qu'une enveloppe. Donc, euh, panache, écoute, euh, ce qui est un peu plat pour ça, c'est qu'il euh, va se faire planter par slap. Mais de l'autre côté, le buzz est quand même bien pour 22%. Donc, s'ils sortent une autre variété, c'est sûr que le 32$ me dérange. 29$ ferait déjà une différence. On dirait que 30, hein, c'est comme un, un chiffre exemplaire. C'est comme euh, entre 30, t'es cher. En bas de 30, t'es pas cher. Complètement ridicule. Mais c'est ça, c'est ça. Écoute, euh, faut trancher. faut trancher. Alright gang, je vous laisse là-dessus. Un pouce en commentaire. J'ai commandé mon bang. J'ai un bang qui sent bien. Euh, merci à Kevin qui euh, m'a payé euh, une bonne partie du bang. Euh, merci beaucoup Kevin. On va voir ça très bientôt. Et euh, plusieurs vidéos SQDC, là, pour ceux qui sont abonnés sur mon Instagram, euh, le voient très bien, ils savent très bien. Là, comme le prochain, il faut choisir entre le ICC de l'O420 et Hat-Trick de runs de Hat-Trick. Donc, il faut aller faire son choix, il faut aller faire son choix, choisir la prochaine vidéo et euh, on verra pour la suite. Alright gang, panache, bon buzz, bon buzz. C'est pas mon arôme préféré, euh, sans mon slap, sans mon Power Sherb. Um, all right, ciao.